Cette balle, mesdames et messieurs, vaut 3 euros, mais pour moi, elle en vaut mieux. Je l'ai aimée comme déteste, je l'ai chérie comme maltraité, mais cette balle m'a terminé d'avance, car cette balle raconte une histoire, mon histoire. Mesdames et messieurs, j'ai une confidence à vous faire. Je suis atteint d'une maladie. Cette maladie, je n'ai pas choisi. Mais elle fait partie de ma vie. Oui, je le dis devant vous, je suis handicapé. Le nom semble vous gêner, vous déranger. Alors, je propose qu'on appelle un problème. Le seul problème avec ce mot problème, c'est que probablement, je risque de vous perdre. Et ça, et ça, pour un orateur, c'est un sacré problème. De toute façon, vous inquiétez pas. Je n'ai pas l'habitude de le prononcer. Mon histoire commence le 7 juin 1999 à La Souda. Ce devait être un beau jour d'été, mais hélas, le destin avait fait son chagrin. Nous voilà avec des complications avec ma mère et moi. Bien sûr, nous ne pouvons pas être accompagnés de mon père, ça serait trop beau. C'est alors que le médecin dit à mon père, nous ne sommes pas sûrs de revenir avec les deux. Oui, je vous la l'accorde, c'est bizarre, c'est une de façon de rassurer les gens. Quand la vie commence ainsi, tu as deux possibilités, de subir ou de combattre. Nous sommes tous d'accord ici, c'est chiant de subir. Ne serait-ce qu'un discours qu'on n'a pas envie d'écouter. On est d'accord. Alors une vie entière. Vous imaginez. Du coup, je pris la possibilité. Mon courage à demain. J'ai alors com compris que le combat contre la vie venait de, dé venait de débuter. Oh, je ne vous cache pas, ça a été dur. Certains diront même que ça a été très compliqué. Une journée chez moi, c'était réveil à 6h. Réveil à 6h du matin. Peut-être pire que l'armée, Cyril peut en témoigner. Il fallait être prêt pour le premier rendez-vous de la journée. 6h30, la motricité. Le rendez-vous tant détesté. Mais bon, il fallait marcher. Puis pour être comme tous les autres, l'école. De 8h à 16h. Enfin une journée de finie. Que dit la première Oui, vas qu'après c'est l'orthophoniste, avec ses super exercices. Le pisciniste est dans la piscine et pèse en romarin. Jamais compris cette histoire, hein <rire> Ensuite, on chez le docteur. Puis le psy. Sans parler des rendez-vous à l'hôpital de quelques journées. Qui d'ailleurs me rappelait sans arrêt comment j'étais. Mille fois j'ai eu envie d'abandonner. Mille fois je me suis dit comment et pourquoi Pourquoi continuer Mais bon, je savais qu'un jour, tous ces efforts allaient payer. Alors, quand j'allais du temps en libre, encore fallait-il le trouver. Je travaillais. Oui, oui, je le dis devant vous, je travaillais. Oui, moi, la personne qui a toujours, toujours l'impression, ne pas bosser. Alors me, me demandez-vous comment En mettant, en me mettant devant un miroir, et en, un stylo dans la bouche, et en articulant. Je suis passé chez Socheux <rire> Je peux vous le confirmer, le ridicule ne tue pas. Je serais déjà mort depuis longtemps. Ça a été long, dur, mais j'y suis arrivé. Quand je n'étais pas en train de parler, j'écrivais. En effet, écrire me libérer. Me libérer de toutes ces journées qu'on nous mettrait. C'était mon refuge. L'amour des mots venait de naître. Tel comble pour un dyslexique, non Quand j'étais petit, j'aimais le vélo. Je voulais en faire. Mais j'ai vite compris que ça aussi, ça était long et dur. Mais je ne peux en témoigner, mais bon, il ne parle pas. donc... Euh. Je me levais le matin en ayant pour seul objectif, être meilleur que la l'autre. Hier je suis tombé sept fois, aujourd'hui je ne tomberai que six fois. Aimer, essayer, tomber, se relever, retomber, se relever, retomber se relever, ne pas lâcher, puis pédaler, pédaler, pédaler, pédaler, et enfin gagner, et pouvoir dire que l'on a gagné. Peu importe le domaine, voici une des clés pour réussir, pour avancer. Il y a cinq ans, mon problème a décidé de s'attaquer à mon avant-bras gauche. Depuis ce jour, je vais travailler ma main tous les matins, notamment avec cette balle. Je ne peux pas savoir si, si celle-ci attaquera un autre jour. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je gagnerai toujours. Oh, elle peut attaquer mes jambes. Les deux, si elle veut en même temps, soyons fous, mais j'irai quand même courir un marathon. Elle peut attaquer aussi ma bouche, je participerai quand même au meilleur orateur de France, et je la gagnerai. Elle peut même attaquer mon autre membre. <rire> Cela n'empêchera pas d'avoir des enfants. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle peut s'attaquer à mon corps. Mais elle ne touchera jamais ma détermination. On me demandait souvent quand j'ai quels étaient mes rêves quand j'étais gamin. Je répondais à rien. pouvoir mettre un jour la ceinture noire au judo. Cela fait maintenant plus de deux ans que j'ai l'honneur de la mettre tous les vendredis, ou même de pouvoir et droit, face à un auditoire, sans peur, sans a priori, afin d'exprimer et de transmettre ma force aux personnes qui, comme moi, n'ont pas confiance en un grand-penseur disait toujours « La lumière est au bout du tunnel. Cette lumière, c'est l'espoir, et tôt ou tard, tu le rencontreras. » J'ai envie de compléter sa phrase en te disant que toi, oui toi, où que tu sois dans cette salle, peu importe ton milieu, ton parcours, ton entourage, si tu as un objectif, que dis-je Un rêve qui te prend au trip, Fais-moi la promesse de jamais lâcher ce rêve. Il y a deux lettres importantes pour moi, c'est le E et le B. Pourquoi parce qu'il ne faut jamais faire n'est-ce car derrière, il y a toujours la victoire. Alors, si un jour tu doutes, souviens-toi de ce discours, car dans la vie, peu importe où tu iras, sache un truc, tout est possible. Merci.